Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la Tutothèque, ce coup-ci présenté par Tantin. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un tour de magie, ou plus exactement, pas tant un tour de magie qu'un truc, pour après, vous-même, pouvoir réaliser des tours de magie. Ce que je vais vous montrer, ça s'appelle un comptage Helmsley. Pour vous illustrer un peu la chose, je vais vous faire un petit tour de magie tout simple, vraiment inventé, au débotté. et pour ça, je vais vous demander d'imaginer que ce tas de cartes est un château. Ce château est composé de 4 cartes, et dans ce château, comme dans tous les châteaux, on va trouver des sujets, un roi et encore des sujets. Seulement, ce château est frappé d'une malédiction. Et quand le roi est dans le château, vous pouvez voir qu'il y a toujours quatre cartes, c'est la reine qui disparaît. Mais quand le roi disparaît, la reine réapparaît. Alors, vous pouvez voir qu'en effet, il y a bien une reine et un roi dans ce Paquet de cartes que tout l'intérêt du comptage Elmsley c'est de dissimuler une carte dans un paquet et ça permet, vous imaginez bien, avec ça de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de tours de magie qu'on peut vraiment inventer. Pour illustrer un peu le tour, à nouveau, je vais prendre un autre paquet de cartes dans lequel je vais avoir mis trois cartes rouges, un valet de cœur, une dame de cœur, un roi de cœur et un joker. Le joker je vais le mettre en troisième position. Le comptage Hemsley, ça permet donc systématiquement de camoufler une carte qui va être dans la troisième position du paquet. Je vais vous le refaire un coup. Donc 1, 2, 3 et 4. Si vous avez fait un peu attention, vous aurez remarqué que je vous ai montré le Valet de cœur deux fois. Maintenant, pour les explications. Alors, pour faire un comptage Hemsley, c'est pas très compliqué, ça demande juste un peu d'entraînement. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va bien s'assurer qu'on a agencé le paquet de manière à ce que la carte non dissimulée soit en troisième position. On va prendre les quatre cartes. Moi, je suis droitier, j'ai mis les cartes dans la main gauche. On va d'abord pousser la carte du haut, avec son pouce, comme ça. Après, on va saisir le paquet de cartes entre le pouce et l'index. Et avec le pouce, on va pousser assez fort sur les cartes, de manière à décaler les deux cartes du haut. Donc la lance 4 figures, le roi et le joker. Je vais mettre ces cartes dans ma main gauche et en même temps, et c'est là tout l'intérêt, je vais récupérer avec l'index de ma main droite la carte qui était en dessous, à savoir le valet de cœur. Puis 3 et 4. Je refais un coup. 1, je pousse. Deux, je viens saisir entre le pouce et l'index. Je récupère la carte, puis je montre la troisième et la quatrième carte. Et le joker n'a jamais été révélé. Ce qui peut être bon à savoir d'ailleurs, pour un effet de surprise derrière, c'est que la carte qui a été dissimulée finit toujours en dernière position du paquet. Donc, si jamais on voulait, je pourrais derrière montrer que vous croyez qu'il n'y avait que des cartes rouges, eh bien non, il y avait un joker. Voilà, c'est tout pour cette tuto tech consacrée à la magie. J'espère que ça vous aura plu et je vous remercie.